je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, il se pourrait qu'une dinguerie monumentale dans le monde du foot arrive. Il se pourrait que Cristiano Ronaldo signe à l'Olympique de Marseille. Tu te rends compte de cette dinguerie hein Ce serait une avancée absolument incroyable, magnifique pour la Ligue 1. Mais oui, viens à l'Olympique de Marseille. Comme ça, on va bien te fracasser, nous les Parisiens. Et là, il y aura un petit peu plus de, de, de, de comment dire, de, de... ça sera un peu plus chaud. Parce que là, ça fait au moins 12 ans qu'on les fracasse, ils nous ont gagné qu'une seule fois. Tu te rends compte Là, il leur faut des attaquants dignes de ce nom. Donc, Cristiano Ronaldo, il faut que tu viennes à l'Olympique de Marseille. En plus, l'Olympique de Marseille, je ne sais pas si tu es au courant, ça joue la Ligue des champions. Là, tous les grands clubs ne veulent pas de toi. Là, en plus, tu as des comptes à régler avec Lionel Messi. Tu as des comptes à régler aussi avec Kylian Mbappé qui sont là en train de te tout voler. Toute la place du premier footballeur mondial qui est en train de tout casser. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Donc là, il va falloir que tu te réveilles. Hein Viens à Marseille. Fais, que, fais en sorte que Marseille devienne une équipe digne de ce nom. Une équipe comme avant. Parce que là, on ne va pas se mentir, avant, c'était quelque chose. Mais maintenant, depuis 15 ans, c'est la débandade. C'est la débandade. Oui, il y a eu des finales de Coupe d'Europe. Mais là, nous, on veut que Marseille, ça soit une équipe digne de ce nom. Une équipe qui fasse peur. Tu vois ce que je veux dire Nous, on a envie que toutes les équipes françaises aient le niveau du Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire Moi, c'est ça. C'est ça que je veux. Donc, Cristiano Ronaldo, là, là, il faut que tu viennes. Parce que là, on va pas se mentir. À vous qu'à l'époque, quand tu étais au Real et que Messi, il était au Barça et que vous faisiez en mode, c'est qui qui va marquer le plus ah, Tu kiffais à cette époque-là. En plus, il y a la Coupe du Monde. Là, franchement, historiquement, euh, euh, footballistiquement, euh, entertainment, euh, euh, tout ce que tu veux, marketing, là, ce serait un coup de maître pour toi. Là, quel grand joueur va dans une équipe, bon, on ne va pas se mentir, qui est quand même une équipe qui a une histoire, mais qui n'est pas un grand d'Europe. Quel grand joueur a fait ça, à part Maradona hein? Donc fais-le Fais-le Montre-nous que toi aussi, tu peux aller chercher une équipe qui est un petit peu classée en dessous, mais qui a quand même une grande histoire dans le football, et la remettre hein, au niveau historique et au niveau des grands. Nous, c'est ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire Moi, en tant que Parisien, euh, je veux quand même le bonheur de Marseille. Tu vois, J'ai envie que Marseille ait une équipe... Digne de ce nom, une équipe avec des grands joueurs, comme ça, quand ils viennent au Paris Saint-Germain, c'est chaud, c'est tendu. Tu vois ce que je veux dire Ils peuvent nous insulter, on peut les insulter, mais sur le terrain, on veut des bons matchs. On en a marre de voir des 4-0, des 5-0, euh, tu vois, les attaquants, ils viennent dans la surface, ils commencent à trembler. On veut des grands attaquants dans chaque équipe. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Donc, Cristiano Ronaldo, t'es le bienvenu en France, viens à Marseille, là-bas, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire Tous les gangsters de Marseille, ils vont bien t'accueillir. Ils vont s'occuper de ta protection, de tout ce que tu veux. Tu vas pouvoir aller à la plage. Toute la plage, là. Ils vont privatiser ça pour toi. Viens à Marseille Mais oui Mais oui, tout ça, c'est la Ligue 1. Tu vois comment la Ligue 1, ça devient attractif Tu te rends compte de cette dinguerie Hein Mais oui. Mais oui. C'est ce qu'on veut, nous. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit le meilleur championnat. On veut que, tu vois, on, on, on va voir Marseille contre contre Guingamp. Il y a Cristiano Ronaldo. Oh là là, quelle dinguerie. Tu te rends compte maintenant On va voir Paris contre Marseille. Il hein y aura Neymar, Messi, Ronaldo, Mbappé, Verratti. Oh là là là là là là. Et puis Payet.